Salut à tous Aujourd'hui, deuxième épisode de ma série chez les notaires normands qui recrutent. Je vous emmène à la rencontre de Baptiste qui m'a trouvé mes studios d'enregistrement. Allez, suivez-moi à la découverte de son job Bonjour Baptiste Bonjour Géry bah, Tu tombes bien J'ai ah. trouvé un bien exceptionnel pour ton ah, studio. Bah, écoute, super, on va, en hein, discuter, on va pouvoir en discuter Je suis mis avec mon dossier. Super Bon, mais bon. alors d'abord, euh, explique-moi un peu ton job toi, en quoi il consiste Ah bah mon job, euh, je suis négociateur au sein de l'étude. Et euh, je m'occupe donc de toutes les mises en vente, estimations, des personnes qui, euh, au sein de l'étude, ont un dossier ou veulent mettre en vente leurs biens. Donc, euh, j'interviens aussi bien dans les séparations, les successions et les mises en vente euh, traditionnelles. Du neuf, de l'ancien Du neuf, de l'ancien, du terrain à bâtir, du terrain agricole de l'appartement, voilà. de tout, tu es tout, à la source. Tout. À la source, voilà, <rire> exactement. OK. Bon, et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job euh... ben, Ce qui me plaît, c'est le contact avec euh, les personnes. Il faut vraiment aimer les personnes pour faire ce métier-là parce qu'on a une partie commerciale et on rentre aussi dans la vie privée des, des, des gens. Donc, il faut savoir être à l'écoute et, euh, et surtout ben, leur proposer les meilleures solutions selon le contexte. Ouais, donc, toi, tu as repris des études, c'est ça Voilà, j'ai repris des études. Donc après, euh, c'était une reconversion à la base. J'étais ingénieur à la base et j'ai refait un BTS profession immobilière. Donc un BTS profession immobilière, ça peut se prendre dès après le bac. Hein. Okay. D'ailleurs, aujourd'hui, on a Audrey qui est à l'étude avec nous, qui entame son BTS profession immobilière. En alternance En alternance. Donc elle est là trois jours la semaine. OK. Bon, et les qualités qu'il me faut pour faire ton job, allez bah, Les qualités qu'il faut, c'est donc la technique. Hein. C'est pour ça que j'ai fait un, prof... un BTS profession immobilière. Okay. Ensuite, une bonne connaissance du marché immobilier. Forcément. Hein, forcément. Et ensuite, des qualités humaines surtout hein, être à l'écoute et savoir comprendre les différents projets, les difficultés et les projets des personnes qui nous confient okay. leurs dossiers. Bon, alors mon projet à moi Qu'est-ce que bah, ton tu m'as trouvé Je t'ai trouvé une belle maison au calme, avec une pièce lumineuse, je ouais. pense que c'est parfait pour accueillir ton studio. Bon, bah, c'est pas mal ici, Baptiste. Merci. Ah oui. Mais alors, toi, tu es un peu agent immobilier, non C'est quoi la différence Alors, la différence, c'est que moi, je ne fais pas que de la négociation immobilière. Contrairement à un agent immobilier, je fais aussi de l'expertise immobilière pour des dossiers propres au métier du notariat. Donation, succession, divorce, par exemple. Et puis aussi, on propose ce service de négociation immobilière qui est une activité annexe du notariat. Et alors, prochaine étape pour mon dossier Prochaine étape, eh bien... Offre. <rire> les deux. Il faut vendre, donc action, tout en garantissant la sécurité juridique du vendeur et de l'acquéreur. On vend beaucoup plus d'anciens que de neufs. On travaille avec les clients de l'étude et sur recommandation. La prospection est interdite dans la profession. Calva. Vente pour vente, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je préfère, c'est les relations humaines. J'ai une bonne nouvelle, Géry. Ah, ton offre est acceptée. Génial Bon, et qu'est-ce qui va se passer maintenant pour mon dossier Eh bien, je t'invite à rencontrer un, un clerc de notaire qui va s'occuper de ton dossier et qui va prendre toutes les informations nécessaires à la rédaction de la promesse de vente. Eh bien, écoute, merci Baptiste. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un clerc de notaire. À bientôt <rire> Baptiste, <rire> j'ai fait une connerie <rire> Mon offre est acceptée. <rire>